Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apporter les éléments de réponse euh, au liés aux problèmes de retrait c'est-à-dire euh, toutes les demandes de retrait liées pli-mal qui se sont vues rejetées. Donc dans cette vidéo je, que je vais vous inviter à regarder, voilà, à regarder minutieusement, à écouter jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre que chacun puisse déceler dans cette vidéo-là le problème pour lequel sa carte, c'est-à-dire que sa demande de retrait aurait pu être rejetée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien entendu, je tiens à rappeler ici, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, sachez que les demandes de retrait, c'est-à-dire les retraits les paiements se font de façon manuelle. Par carte ou que ce soit par Orange Money, c'est des validations manuelles qui se font par mesure de sécurité. Voilà, par mesure de sécurité. Donc, imaginez-vous un taux de demande élevé, 10 000 demandes de retrait traitées par les human beings. Donc, il faut traiter chaque demande de façon manuelle. Donc, ce que je tiens à notifier ici, c'est que une chose est certaine, c'est que l'équipe support travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous satisfaire, nous tous. Donc, je vais nous inviter à être assez patients. Parce que je vois des rumeurs qui circulent, des fausses lettres, des plaintes, d'arnaques. Je sais pas qui va dire qu'il s'est fait arnaquer par l'Ieplima. Vraiment, je sais pas ce que la sorcellerie donne aux, aux, aux, aux Africains. La sorcellerie, là. Parfois, même, même le diable se place et nous donne le, le, le, le café. Donc, euh, sachons que jusqu'ici, l'Ieplima paye toujours. J'ai même entendu quelqu'un dire que oh même les paiements n'arrivent plus dans nos comptes. Papa. Moi, je reçois ma part. Donc, les paiements arrivent. Arrêtons un peu le sabotage gratuit. Quand c'est bien, il faut encourager. Donc, sachez que les demandes de retrait sont traitées même avant la date limite des demandes. Donc, l'équipe commence à travailler et à traiter vos demandes. Dès la première demande qui est arrivée, on a déjà commencé à les traiter. Tellement les demandes sont nombreuses. Maintenant, pourquoi nos demandes sont rejetées? One. Les demandes, les, les demandes de retrait par carte Visa. Première raison, les gens ont à mettre très mal leur interface de retrait. Alors, quand vous êtes par euh, dans, votre, dans votre back office et que vous partez dans Payment Setting, dans Payment Setting, vous avez l'endroit où vous devez remplir les informations, le petit formulaire qui vous permet de remplir les informations pour les retraits par carte Visa. Alors, à ce niveau-là, il y a la première ligne qui est faite pour remplir votre nom. La deuxième ligne qui est faite pour remplir votre numéro de carte. La dernière ligne qui est faite pour remplir l'ID. Vous savez ce qu'on appelle l'ID Attendez là. Ouais. L'ID, c'est ce numéro en noir. C'est écrit la clé client ID. Voyez un peu. C'est quelque part là. Voilà. Donc, c'est cet ID-là qu'il faut renseigner, sauf que les gens, à la place, le de renseigner l'ID de la carte LIEP, vous renseignez l'ID de votre compte liep mm -hmm. Alors, à la fin, votre demande est rejetée. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle plusieurs demandes sont rejetées. Le deuxième point, les gens qui initient plus d'une demande par mois. Sachez que dans l'IEB, yep l'IMAL, vous devez lancer un seul retrait, maximum un retrait au courant du même mois. Si vous lancez plus de deux retraits, votre demande de retrait sera tout simplement annulée. Que vous ayez bien paramétré votre compte ou non, votre demande est annulée. Donc essayez au mieux de ne pas lancer plus de demandes. Quand vous avez à lancer, vous avez lancé votre demande de retrait, le premier ou le deux ou le cinq c'est écrit clairement que les traitements commencent au fond du 20 au 30 du mois. Donc, attendez copieusement votre mois finir et que, au niveau des statuts, c'est-à-dire statut de la demande de retrait, que vous voyez validé ou annulé. Tant que ce n'est pas le cas et que c'est en pending, c'est-à-dire en attente, soyez juste patient, tout simplement. Voilà. Une autre raison pour laquelle. Les demandes par carte Visa sont rejetées. c'est là qui ont commandé les cartes LIEF n'ont pas activé leur compte. En fait, ça signifie quoi Vous avez commandé une carte, vous avez reçu une carte, que ce soit d'un leader, que ce soit de LIEF, directement, mais vous n'avez pas envoyé le dossier complet. Ou alors, vous n'avez même pas envoyé votre dossier du tout. Vous avez reçu la carte, vous allez renseigner. Tu, tu, tu, tu, tu. Votre carte n'est pas active. Tant que votre carte n'est pas active, vous ne pouvez pas recevoir de paiement. Raison pour laquelle... Une autre raison pour laquelle, probablement, votre demande de retrait par carte Visa a été rejetée. Autre chose, le nom de votre carte prépayée est différente du nom de compte lié blimal pour lequel vous demandez le retrait. Donc, rassurez-vous rassurez avant de demander un retrait que nom et nom de la carte et nom du compte sont identiques. Donc, voilà une autre raison pour laquelle les cartes sont rejetées, les demandes sont rejetées. Une autre raison, c'est-à-dire la dernière raison pour laquelle les cartes sont rejetées, c'est que depuis la mise à jour, les récentes mises à jour, yep mal euh, a cessé de créditer les cartes UBA. Au départ, ça se faisait, mais euh, ils j'ai été décidé de créditer uniquement les cartes fournies par l'IEP directement. Toutes les cartes fournies par UBA, bien que UBA soit partenaire des GIT, ce n'est plus possible jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. C'est-à-dire euh, on pense que le CEO et son équipe sont en train de travailler pour que tous les souscripteurs puissent être satisfaits sur la question à l'étranger et nous savons tous très bien que ce n'est pas évident d'avoir la carte l'IEP-LIMAT c'est pas évident donc euh, je pense que ce problème là on a essayé de le remonter mais on espère que l'équipe va euh, le CEO et son équipe vont travailler de tests vont trouver des solutions pour que nous tous souscripteurs nous puissions avoir chacun une carte provenant directement de Limal. à défaut on espère ils trouveront une solution pour que tout le monde puisse être payé que, vous soyez par, que ce soit par mobile money que ce soit par carte euh, Visa prépayée. Donc ça, c'est ce qui était des retraits liés à des retraits par carte Visa. Donc, on passe au deuxième point, les retraits par mobile money Alors, nous avons aussi ici plusieurs raisons pour lesquelles les retraits sont annulés. Et avant de passer même au retrait par euh, mobile money sachez que vous imaginez un peu, une seule, un seul, un, un seul Camerounais, ça doit être un Camerounais, je ne suis même pas sûr Mais quand une seule personne lance plus de 100 demandes de retrait, de peut-être 10, 10, 10, 10, 10 dollars ou 20, 20, 20, 20 dollars, sans même d'abord respecter le minimum de retrait à l'IEP, parce que sachez que sur chaque plateforme, il y a un minimum de retrait. C'est-à-dire, vous lancez non seulement un, un, un retrait qui n'est pas le minimum requis, c'est un par, c'est-à-dire automatiquement votre demande sera annulée. Mais en plus de cela, vous lancez, vous avez le temps de lancer même sans demande. C'est-à-dire imaginez-vous un peu sans demande d'un seul, seul souscripteur. Le temps d'arriver sur les autres. Le gars, lui, là, il a lancé même sans demande de 10, 10 dollars ou bien de 20, 20, 20 dollars. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas des robots. Donc soyons un peu sérieux, même quand nous-mêmes on fait les choses. Vous allez voir quelqu'un qui dit « Oh, l'île a vraiment j'ai lancé le retrait, j'ai pas été payé. » Alors que tu vas voir que c'est un petit sorcier. Le gars, même dans ses paramètres, même tu vas même voir peut-être que le compte n'est même pas vérifié. Tu vas même voir quelque part là que non, ces informations n'ont rien à voir avec ce qu'il faut renseigner. Donc soyons nous-mêmes aussi un tout petit peu sérieux et aidons GIT ai à nous aider. Je pense que ça, va, ça fera avancer aussi les choses d'autre part. Donc, pourquoi les demandes par mobile money sont rejetées? Premier point, le, compte, le nom du compte mobile money ne correspond pas au nom du compte d'IEP LIMAR que vous avez. Donc, automatiquement, sachez que votre demande de retrait sera rejetée. Vous avez lancé plusieurs demandes de retrait le même mois. Le 5, vous lancez une demande de retrait. Le 10, vous avez encore lancé. Le 20 à midi, vous avez lancé la dernière demande. C'est annulé. Que, vous, que votre compte soit bien paramétré ou non, la demande est automatiquement annulée. Sachez-le dès à présent. Autre chose, votre compte peut être bien paramétré. Vous avez lancé une seule demande de retrait comme exigé. Vous avez lancé à la limite du minimum exigé. Mais votre demande est rejetée. Oui, c'est possible pour cela. Il y a les top leaders ici qui reçoivent tellement de dépôts dans leur téléphone que même le téléphone peut pleurer que mais je suis fatigué d'avoir l'argent. Et Orange Money te dit, vous connaissez les messages d'Orange Money MTN, vous avez atteint la limite de dépôts. Euh, chez le destinataire, ne peut plus recevoir de dépôt. Ou alors, voilà, voilà, vous avez atteint la limite de la semaine ou du mois. Donc, avant de lancer vos retraits sur l'IEP du mal par Mobile Money, rassurez-vous d'un, que votre compte l'IEP paie du 20 au 30%. On dit que les, les, les traitements se font du 20 au 30. Rassurez-vous que lorsque vous avez demandé votre demande de retrait et lorsque le traitement va commencer, que votre compte, le compte que vous avez renseigné, qui a le même nom que le nom de votre compte l'IEP, n'est pas surchargé ou ne va pas recevoir trop de dépôts au courant de ce mois-là pour que l'IEP, l'IMAL, GIT puisse créditer votre compte sans palabre. Donc voilà les amis, c'était les points sur lesquels j'ai voulu euh, souligner, en fait, j'ai voulu apporter des éclaircies pour que on ne puisse plus paniquer et de se dire, et les, les, les petits sorciers qui attendent toujours et qui sont en train de prier chaque jour que j'ai été va fermer. Vous allez lire le sur le calendrier. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de panique, il n'y a pas à s'inquiéter. Euh, Rassurons-nous juste que nos comptes sont bien paramétrés. Rassurons-nous juste que, tout ce que tous les éléments que j'ai déjà cités... Au courant de ce, euh, tout au long de cette vidéo-là... Hein, vous les respectez... si vous avez des soucis... vraiment les, les, les leaders... les parrains... rassurez-vous d'accompagner vos fioles... vraiment... Quand vous, vous, quand vous prenez les gangs de parrainage... Là, les commissions de parrainage... Hein, c'est le paiement... c'est le paiement des fioles... pour que vous les accompagnez... pour que vous les coachiez. mais aujourd'hui en fait... Toutes ces mauvaises manipulations-là sont dues au fait que plusieurs souscripteurs, en fait, dès qu'ils ont mis l'argent, ah, le parent a déjà abandonné, et ils ne savent plus comment gérer, ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, ils ne savent même pas manipuler le, le back-office, ils ne comprennent que dalle, donc du coup, il va se demander un paiement pour ils lancent, ils ne savent même pas comment ça se passe. Essayons si d'encadrer nos downline. si vous n'êtes pas capable de parrainer, de coacher, Laissez tomber, hein? envoyer vers ceux qui peuvent parler, comme moi, bien entendu. voyez donc Mais, vraiment, et si on, au minimum, quand on parle de l'opportunité à quelqu'un, de lui donner au moins les notions de base. Voici comment on fait le transfert, voici comment on initie le retrait. À défaut, finissez même de paramétrer son compte pour les paiements. Comme ça, le moment du retrait, c'est qu'il lance le retrait retiré et que tout est OK pour qu'il n'y ait pas de problème, et que été ne se retrouve pas surchargé. avec des gens qui disaient, eh, « Je suis venu, je veux faire un retrait. » Vous imaginez un peu, une entreprise comme celle-là, avec plus de, je sais pas moi, 15 000 souscripteurs, et que vous voyez des gens qui sont assis à la réception, en train de seulement vouloir faire le retrait. « Je suis venu faire une demande de retrait. » Quelque chose qui peut faire celui lui Donc, les amis, à la suite de cette vidéo, je ferai une vidéo, la prochaine vidéo, qui montrera une fois de plus comment paramétrer votre compte Blimat pour les retraits, que ce soit par mobile money ou que ce soit par, euh, par carte Visa. Donc, j'espère que la vidéo vous aura apporté beaucoup d'éclaircé. J'espère que vous allez partager cette vidéo à vos fieuls. Euh, partagez, partagez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche notification pour ne pas manquer les futures vidéos. On va se dire à très bientôt. Ciao ciao.